Akerzmonti, il y a des gens qui pense que Jacques Baudouin qui l'avait trouvé. Euh, et et euh, en parallèle d'Ako, euh, oui, Ako qui qu a la première formation des canicules, hein, qui me qu parlerait après. Euh, le, en parallèle d'Ako, il y avait. Euh, c'est pas la chronologie, mais. Euh, Qu'avaient découvert euh, Jacques euh, et Jean bon, ouais, enfin, fait, s'il pas exactement. Que ven, uh, to, uh, to, to ja, a, a si as a, a de, de, ja de, de de de Castum Cadillan, que tu as bergonsa à ou la région. pas, Et donc, c'est à que la musique de Gascogne Et pense que Jacques a commencé à collecter de causes. Uh, et on commençait à apporter tout, tout le répertoire. On enfin, met le répertoire de... à danser. Uh, je portais le répertoire de cantes, uh, de arnées, de sorties de recueils ou, ou uh, de causes qui ont été Mais uh, toute la musique à danser, on commençait à enregistrer. On a eu un air, un air de sunshine. Oui, il de meilleure et, et, et, et qu qui, qui portait le, qu le, le répertoire hein, au commencement. Et donc ici, je suis à cette formation qui est encore euh, folk, folk il hein, -en, euh, y avait un qui s'appelle Michel, qui est libéré tout, et, et qui est parti de Troubista, en fait. Euh, qui euh, est la... qui partit à Nantes après euh, et qui euh, que que musique bretune, musique dine, et... voilà, après, qu la pas de musique bretonne hein. musique irlandaise après la priorité n'était pas été spécialement la musique l'effet sous général euh, à l'espace des des de you qui réside euh, musique euh, de mes métiers euh, ou, ou, ou de les études ils ont toutes cases toulouse out parce qu'elle eu il y a des médiums impliquants, Il y a qui a fait des collecteurs qui a des réseaux, qui a à qui a des qui des réseaux, qui a fait a des qui qui qui des Claude Vijon est militaire. Je ne pas est militaire à a fait Je suis pas Je suis un qui est pas trop. Je Je Je trop. Je suis et puis, hop, qui est repéré dans l'assistance sur Guyat, et nous verrons spasmer de la serrade. Ou la veille qui est arrivée, tu avais sa drôme pendant le concert. Et après, elle est partie de ta veille, Guy qui a démontré un moment. Et, et, et voilà. Et après, ce Dit, euh, Jacques qui m'a dit qu'il y a eu un rail qui commence la bourre. Pour moi, euh, il y a justement un question qui a dit, « Taousa remercier de la découverte de la, de la bourre, qui avait fabriqué une boue, euh, à la bourre, avec Jean Baudouin qui, qui, euh, qui, qui l'avait arrêtée. » Il y a où Jacques était. En tout cas, Jean qui essaie. Et qui me dit, ah, mais, et il y a un qui pourrait jouer dans nos ailes en canicule. Euh, bon, qui dit, euh, ouais, parce qu'il qu avait pas une idée, il pas une euh, La, la bouche, ça juste à ta ouvrir. a bien tenu Castoun qui nous a, bon, le passe pas mais voilà. Et il euh, dit, qu'il a été voyagé à l'époque, à Coussac de Pau, et qu'il est bien, qu'il sait qu'il y a une peste de la plus acoustique des de merde et Jean qui euh, qui sort à ces instruments à ces instruments qui <laughs> m'ait pensa à à au besti soubadia, qui a des mazeda et qui n'arrive pas de à se passe des mazeda ça vient que partie ben des toulousains qui sens, armiquement bon fait tout, tout à saut qui dit à Jacques qui dit après ne bouille pas du coup à saut des bon il y a eu certaines exigences musicales tout à saut bon ne bouille pas la boure bon. Rai, right, mais, finalement, les gens euh, qui ont été invités et, et, finalement, qui ont été intégrés bon, par relations, voilà, à autre chose. Fin, finalement, ils arrivaient. Mais ils ont commencé la, la première expérience de la bouche qui a été remachante, véritablement, que, de qu'ils partaient dans tous les sens, qui n'avaient pas ni cap ni coude, il y a des mélodies. Il n'y a pas hyper rôle à l'époque, qui est le mélodie de l'esthétisme. Euh, qui ne connaissait pas cet arrêt euh, de la musique traditionnelle, les causes non-tempérées, les rythmiques mesclées de 12, de 13, l'ambiguïté, à cet univers, de tout ça, Il y le premier réflexe qu'il ne sait pas jouer, qu'il ne sait pas le rythme, de toute façon. La première cause qu'il est quoi? et, et de, quand il y avait une ce qui n'est pas de quatre temps et nous sont soné pas bo à danser tout ce qui un eh, filtre esthétique qui a pris le temps d'entrer de, dans l'univers de la musique traditionnelle à, à tout niveau et voilà bon qui a l'expérience qui a qui est difficile mais... Euh, ce qui vous dit, que, par exemple, dans la boue, il y avait euh, il y avait cette histoire d'être sur le bourdou et des causes non températives, certes, mais il y avait aussi une question des maîtres, de, de, de, de, de, de, de l'instrument qui, bon, voilà. Il y, avait, il y avait tout à coup euh, Et aquelles... Euh, oui, aquelles montines, par exemple, qui a qu'il dessous, oui, que euh, qu le beroi, comme on dis, que euh, le euh, beroi a un sens de euh, euh, douceur. <laughs> euh, Qui est l'espérience? Oui, temps, voilà, il y a un strobe de caractère, mais c'est ce que j'aime mieux, écoutez, euh, la paire de cordes, de euh, guitares. Euh, ne me rends pasteur de la mais fait en tout cas que est calme. Et il guide arabesque. qui semble pas se briger au rondeau, mais la fait sur yoga il bon, un muy, muy, muy a dar. Y, y pas le uh, temps à adar. Il avait avait il peut y avoir tout le monde Il avait de open comme comme fait de, de et donc, nous avons été invités à prendre plein d'endretts et nous avons dit à Tau qu'on euh, avait perdu d'abord un bioniste, enfin perdu, je disais, <laughs> qui a partit, un euh, percussioniste qui a partit, euh, et, euh, et après un guitariste euh, qui est partit aussi, a partit, qui a se m'a retrouvé à Tres, euh, à Condé de les Annades euh, 1980, plus presque que pensé un on demorraven les meilleurs concernés. Et, et donc, pas mal de, de travail, euh, pas mal de, de reconnaissance d'avoir, euh, mais d'après cette chance avait eu de la professionnalisation du groupe, en tout cas. Euh, le seul qui vivait de la musique, qui tout à ce que ça a mis à, au Cap de la Pausa, euh, euh, co a dit qu'en Améloine, qu'on a commencé à penser à ah, nous avoir une édition, de, de, à apparaître le disque, que à l'époque, que, bon, que l'industrie du disque, du 33 tours, euh, que, que fonctionnait et qu'il a fait ça de s'acconnaître, il a de, de, de, de, de, de consacrer le travail à nous -hier. Et donc nous arrivons arrivé à l'année de 1983 à apprécier et à faire un Et donc, nous avons commencé en 1976, je crois qui et en 1983 nous avons tenu publier ce qui chez cheise... euh, Avance ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, bon fait qu'il ans, 7 ans, 7 ans, et la mais... la et, de, de et après, d'abord qui D'après la proposition de Radio -E disques. À la base à l'époque, euh, que s'est passé à Tau, il y a, tôt, euh, il y a un but qui pense que pour le groupe Luz de Nadal, à l'époque, euh, qui a été présenté et coopéré pour les rayons -E disques à la maison des disques de qui est un maestro, qui est un Basque, mais ce qui est fait publications de toute Occitanie, mais là où euh, dans le constat langue et militant euh, affirmé, il y avait chic des des musiques traditionnelles. Bon, nous avons ce que et donc avons signé il contrat a lui ce premier disque en so de de que quand le et, aquesta, uh, et, de Gascogne, et uh, donc euh, mes qui la et après uh, la, tout ce qui est de, des tout à qui est uh, et disque donc la, voilà qui est de distribution et est en usage sur la sécurité de trouvassoir des où voilà. Et en parallèle, quand même, une un à enregistrer, comme à l'époque, il n'y avait pas toutes les facilités qu'il y avait pour dérailler les causes euh, d'une euh, interne à taure avant de finaliser des définition professionnels Et donc, quand même, euh, à but, nous euh, parions de tribayats. On avait tribayats, euh, perlimpempempemp folk, dans les disques, à l'estudio du manoir, à Léou, dans les Landes, et il y avait, euh, le responsable de, de l'estudio, Michel Coustillas, qui s'appelait, euh, qui, qui est intéressé, t'avais déjà eu, eu, d'aïda le, le, monde de à, à produire. Que c'est que, qu'on avait même enregistré, il y avait un groupe qui s'appelait, euh, une musique africaine, qui, qui enregistra, en, en, enregistra, enregistré nous autres, à, à, à cet, à cet album. Donc, voilà, qu'il y a un contexte. super, super studio hyper professionnel au niveau du matériel et après euh quand même heita peret à, à, à l'ingénieur dessous des 12 disques de, de, de, disque de Perlembonpin qui s'appelle qui s'appelait, qui est l'espace chipway euh Daniel Vicière et qui est qui s'appelle la la la dessous de suda qui est ce disque avait euh voilà qui est stat euh j'ai eu quelques expériences de studio, j'ai eu des arrangements, j'ai travaillé dans les groupes et ça. Mais collectivement, c'est une expérience uh, difficile, l'exigence des studios qui uh, te oblige à <sus> poser des questions, de rigueur. et à qui tu as qui que le monde a des idées différentes de ce qui est au stade, donc il y a un compromis voilà. Et, et des stress, tu avais sur cause qui n'arrivait pas à ça, et on ne pense pas, mais il y a eu une époque uh, plus difficile qu'elle, en... mais là, c'est parce que, que le studio est placé. On débrouille la musique, tu as dit qu'il y a absolument que, que, que, que si il y a et donc il y a eu sorte de stress, et, et qui est hey, que la musique est perdue. Il y a eu un qui est. Ne, ne pas mais en général, que Dieu et puis si ne pas, et si il pas, n'insiste pas. la première The cause qui va sortir, qui est la même énergie, a, la même la Là, hein a de qui basse, qui qui qui n'est pas jamais définitive. Qui peut tout seul qui peut monter, qui peut tourner, qui peut fournir, qui peut enregistrer un qui a 6000 km, que peut... Que que es fatigué, que restes... a qui peut. qui sont qui le de qui un résultat à la fin. Donc, il y une sorte de pression qui, qui a donné, uh, y y pas uh, si, si, si. Donc, y il avait, y, avait, y avait tout à quoi, voilà. Et, et euh, bon, Yu, qui a mis deux instruments, donc qui est bas, qui a mis la corde ou et la voûte, quoique percussion, mais voilà. Ouais. Mais après, qui n'y a d'autres, ce qui avait un manque de instruments. Dans la caisse de Clary, tu as vu Dans la caisse de Purmeris, là Ah, tu penses qu'il y a eu un peu de Ah oui, si je la pigue, Hermao, oh, hein Puis <rire> Punaise, ouais. Oui, oui, bon, oui, exact. oui, a mis dans la caisse de la caisse, effectivement. <rire> Quand on est de la piste, oui, on y a vu euh, si pas quantes prises, c'est qu'habite dans une montagne et, et au master, euh, la montagne euh, qui a inversé euh, Dan, Daniel Visiera, une montagne qui a inversé piste droite et piste gauche, donc à un moment euh, dans, dans, la, dans le disque, quand on est tout qui résonne et après tout qui tourne à temps. Une de la causes qui concerne qu'embrembi. Voilà, qu oui, mais bon, par exemple, quand on à Joan qui avait flabut, tambouri ukarina euh, qui avait bourre, qui avait canta qui avait euh, guitareta, qui avait tout à soi, oui, et la caromère, voilà. Bon, et, et donc, il euh, passa de lui à autre, de la haute, techniques différentes, tout à soi. Euh, voilà. Et puis, je... Euh, Bon, qui qui chantait pas en pastuts, scantaire la natura usbandiza. Donc il euh, y avait voilà, il y avait tout à fait la harmonie. Bon, qui euh, qui qui plaît à ce disque pour beaucoup qui qui l'commença dès à carré artistiquement mais il pas évident. Et qui est état euh plar cuiut qu eu, euh qu'avait même bu euh, une heure bonne critique d'un télégramme à cette à ce disque. Je ne pas compris, par exemple, qui me plat m'a de c'est ce qui a été quasi de nos médias et qui a présenté l'interesse. Ce qui est ce qui euh, et la pochette, euh, que ma t tout ce matin? C'est tout ce que je disais depuis que je suis arrivé à Susanna Loudi, mais qu'il y qu a dans un studio où on a dit que c'était le Cabiro, que c'était la, la, la, la selva et le cannabis dans un studio et, et que c'était la musique de l'endrette, de cette endrette et qui est autour de toi et, et qui avait eu un caractère qui, uh, qui avait, uh, avait cocavé. Quand on <titrage> pensait à ce disque, que je à. Uh, à l'environnement. Au revoir, ils étaient retrouvés dans les studios après avoir profité de, de, de, de, de la musicalité du paysage, de la musique, du, de, de la cause autour de eux, et de retourner à cette musique à qui on Il y avait euh, une, certaine, une certaine logique. Et à cette transparence, qui que c'est du dessin, du dessin, Bon, après, c'est bleu Blanc, Gros et Bonjour, mais enfin, bon, <rire> passé. Mais, mais la transparence de, de la cause, nous des de subir et de tourner à hickar à son endavant, je trouve que, que bueno, philosophiquement, que, que, que m'agrada. Bon, après ça... Voilà. Ici, c'est tout traditionnel. Et, et malheureusement, je uh, qui ai porté uh, mille causes du biard comme répertori, uh, et après que, euh, que sont, que sont uh, pour, uh, Jacques, uh, qui sont collectés par qui Nous avons il y a quelques arrangement sous pas hyper sophistiqués qui uh, voilà, pas en uh, musicalement musique humaine à, à, à, à, à, à une qui tourne ce type d'esthétique, dans eh, le cas de cette, a dit que c'est une qui est une meilleure route, mais, ru, mais, ru, mais per, euh, non pas pour des marches, mais pour l'état de la photographie du moment. Comme mm. eh, à, à so, que, euh, la maquette de euh, euh, bon, cette. Tout, tout ce qui est maquette d'Isabelle Morlas. Mais euh, après, si il y a but, euh, il euh, y, y, euh, euh, ben y avait Christian Lamaisou, qui est un typographe biarnais, et qui à l'époque était une des causes de la publication gasconne, et qui avait Ricardo A. Et il me dit qu'il y avait Ricardo A, qui pour moi. Euh, euh, euh, euh, qui canicule, qui est le caumas, qui est la grande calou des filles du messe de, de juillet, et qui est le moment quand la constellation on aime la constellation du Ca, Canis. Et donc, il y qui est là, à qui est de la constellation, euh, de canicule qui est la constellation de la calou. Voilà et donc qui tourne à prendre l'idée de la sudere, mais Ginota fait une philosophique, qui m'agrade bien à lui. Et donc qui est Akiu qui a cette cette esthétique Akiu pas une sorte de pas le logo mais enfin à de cette carte graphique en guise ibaduna qui de, de, que qui Christian Naizuka et ça. Et mais Akiu a Ventadour Ventadour et a le Luonsqui a le, yeah. La présentation de l'Occitanie et, et qu'elle qu est dans une dynamique euh, clairement à Et plus, et, et que semblait évident avec qu'on cante en qui qu'il y un paradoxe euh, qui ne comprend pas tout ce hein, qui est que, que quand est Occita, mais une autre constate, la, la culture occitane ne compte pas se et ça, ça n'arrive pas à, à comprendre, non, parce qu'il y a un monde qui est pêche dans ce dessus et qui tout, tout, tout est tout le monde de commerce. Et ce qui me semble, avait une logique, non serait que une logique, philosophique, sinon, quest y a tant de langues dans la scuole, et pas se cantant, parce qu'il va se prendre à cette, et il me dit, je me dis, je m'en fous de cette culture. Enfin, bon bon, right, à ça qui est en, en, en dehors. Nous, d'où mes points de passe, vista, en, ça... On au bout de la, la bosse historique, il y a eu tout stat statut militaire, militante politique, en tout cas culturel. Culturel, ouais. Euh, en quoi, le ouais, Hollywoodien. Ouais pas au stress, non dis-je. T'as un simple, mais il passe pas dans les hors d'assaut. Pour la mouque, il y gâte, t'avais au bout ce parcours. Ouais. ouais D'où mes souliers, mais il a pas jamais un euh, statut eu, de se battre, quoi. Ok, mais là, c'est juste. -ce, euh, sur, ouais, sur la, la conception de la musique ou le, le le de de en fait traditionnel ou de, du apport à qui par exemple s'il y a y a y a guitare il y a encore des causes mais mais des mêmes des causes mais et, et, de, et de, dans la, la faits il y a tant causes et qu'il y a eu évolution après à ce que j'ai utilisé disque dans le premier disque, la méthode de travail qu'ils voyaient, il y avait un thème, et que étaient partis qui disait disaient, ah, qu'ils allaient faire et collectif, tous les arrangements étaient qu'un collectif et qu'ils allaient voilà, il n'y avait pas une proposition toute haute qui arrivait ce qui était différent après dans ce disque, où il y a eu des arrangements mais mais en disant qui va s'assauter, qui va s'assauter, faire, qui pensait que... Voilà, plus mais que je qui en train de me faire, de me faire faire, et tout faire, qui, qui est possible de Et faire, de de La technique de de me faire, de me faire, de me faire, de me faire, de ils n'étaient pas en capacité tampoco, de penser au delà musique quand bon je, je disais, oui, déjà à, à, à, à ce qui voulait en, à ce qui, dans la réalité et, et les la qui euh, passaient autant de temps à la technique de la causes que à la à amasse à, à de causes. que à pas pas obligatoire. Je Tous suis pas et Je les projets sont ne ne répétition. A, de, à l'époque, ne pas brigatau, mais absolument pas pas absolument pas euh, quest ce que je veux groupe c'est que je peux passer à Et Donc, la question de renouveler les pratiques et les influences, de les tourner, injecter, ne ce pas s'est passé, que que... que qui s'est dans qui s'est passé, qui s'est passé, qui s'est qui qui qui avait causes différentes, de l'uperpause, de l'énergie, et tout ça. Et, et euh, bon, il y avait pas passer monde qui était Natal, dans, dans, dans deux groupes, ou, ou trois groupes. Et que qui be... autocensure, bon, à son, ce pas pas que c'est voilà, que c'est que c'est les pauses passent à eux en mergueu de la même chose à faire sur. Donc voilà, de métodes, de à il y a cet disque, qu'il y a différentes différences de méthodes, de conceptions de musique, il y a évolution de la pratique musicale, et paradoxalment il y a un manque d'interesse de la part du monde rapport fait beard... c'est pas, à ce disque, je, je suis hyper content, de la qualité, et mais euh, le réclame que c'est une mêlée au sur la question. Bon. Et voilà. Mm. <laughs> le répertori s'est pas décidé sur les idées, mais sur les apports du monde. Eu, que, comme disait Endora, euh, il y a aussi une Uh, livres, publications, pour moi, en, en Vierna, que, bon, il collectages, certes, mais les collectages sont des estats à il y ce so qui n'y a pas beaucoup en Gascogne, en général. Et donc, j'ai uh, uh, vu uh, tout ça, tout le repertori Viernais, pour moi, de quoi à cause de Viernais, la, et pour moi, que je suis Viernais, parce que, à cause de Las Landes, pour moi, les collectages sont des équipes par Jacques, et pour moi, euh, ben, euh, Jacques et Jean, qui sont tous euh, revendiqués comme Landes. Et donc, la nostre... géographique de où nous vivons, et, et quand vous la musique de l'endrette où nous vivons, le territoire est ici. Il n'y a pas nada de philosophie de la raison, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'idée de... Euh, qui est eh, qu parlait à l'époque. Euh, C'est la de toute la Gascogne, surtout que... Euh, il uh, y a des causes pour des barrières et quand on dit par exemple, haut genèse n'est pas la gasconne Donc, si on pas il y a un autre dialecte pas n'est pas Gascou. Uh, donc, la langue qui enfin, n'est pas différente, qui est la même langue, mais le dialecte qui est différent, et les sonorités qui sont différentes, les pratiques, les autos de, de, de, de bouts qui sont différentes, les passements, tout, tout ça qui est tout différent. Et, et, et donc, qui simplement a dit que ah, dans ce groupe il y a Utah, Utah, Utah, et qu'il y a quoi qui a l'identité du groupe, musical. Euh, voilà, après ce qu'il appelle le traditionnel ou gascou ou le biais ne, ne sait pas ce qui est défini. C'est de toute façon la problématique de dire qu'est-ce que la musique traditionnelle. Qui m'aimait les problématiques de recherche ou de colloques ou de, de structurations ou d'interlocuteurs politiques, n'est pas une préoccupation musicale, n'est pas du concept musical, euh, que ce so la tradition, qu'on peut en parler, et, et voilà, n'en parle pas, <laughs> d'accord, en général. Euh, et, et les bals, que. Bals gasco, je euh, pense qu'ils ont tous dit Bals gasco. Euh... Bal Mal trad à son existentiel, pas dans notre vocabulaire. Euh... Avec ce que je me disais, quand je me suis enregistré à Taco, que je pense que c'était au mois de Heure ou mars euh, de 1983, et quand je suis allé à, à Léon, et quand je suis passé, je suis avancé à le et Jacques, tu, tu penses qu'il Qu y avait eu un de. Deux... Deux... Deux... Deux... Deux... du qui était à Cabretou, qui avait eu Et donc, il y parti de Cabretou, mais ce qui avait eu une tempête de neuve, et il où Et avait perdu. Le contrôle, le, le, le Tupay, euh, Jean avait perdu le contrôle de l'auto sur la neige et, et la tourade. Et donc, des étaient arrivés complètement paniqués à les studios et, et toute la semaine, qui est une semaine de panique, qui avait commencé avec cette panique météorologique. À ah, ce qu'ils ont commandé la pochette. C'est-à-dire quand même demandé à l'artiste, Alain Bézem, qui a le suspens. Euh, des savants pouchettes et, et, et, et qu'il y a même bah, des photos de ces Beausses nos instruments, ça, ce qui nous a accordé, le tambour, les joints, la voix, et, et mm. qu'il y a même dit bon, mais tu une création. Qu'il y a une statue, euh, n'y a pas une statue simple qui crée, c'est tout Jacques qui a séduit l'histoire de la, la, la plat. Et donc il y a un but uh, pléité sur la, euh, voilà, sur la composition du euh, mantus-corps ah. Mais quelle ce qu'il y commande De la notre part. Mm -hmm. la euh, aussi, couvrir, de la notre part, mais qu'il y a des courbes râtes. Si il passe, il y un caser de cartes, en tout cas. <rire> si, oui, si, si euh, il y a... Enfin, il n'y a pas une aberdance, mais il a une saut, tachon, aquí, il a abet saut du tachon qui est une saute saut, et... et et qui est une création de danse. Il l'espace euh, le un Le 31 de março, il y le premier COP qui a introduit le double le sens des tournants quand il est a le dans le sens. Ce de sont des petites révolutions, mais <rire> il y a des révolutions Donc il y a une préoccupation de. de dans, dans les endroits, où il y avait une eu possibilité euh, disons euh, mais évidente. Le «saut », qui est une possibilité de création mais évidente, pour moi, c'est euh, une création ligue entre la paix et, et, et musique, qui est que, que bon, on connaît, euh, par exemple, ces rondelles, euh, qui est une création, effectivement, musicale, mais il pas accompagné de consignes, comme, par exemple, calé, que a une scène, c'est un et non au milieu, où il y a deux, deux rondes qui viraient d'une part de l'autre, quand même pour d'autres tabés, il y a des choses à savoir. Bon là, même pas ça, Suzako. suis d'accord. Ne le passe pas Bon, ça y passe à l'époque. Et il y a, il y a tabés, il y a causes qui, qui est similaire. On avait dans la musique traditionnelle, ok. A qui il y a but, eu instrument électronique. Il y a but le synthétiseur tout ce qui donc d'un peu d'un morage euh, et, et donc et donc qu'habi ce que qu'habi imaginat ce que travaille habi puisque continua de dans tous les cas la meilleure création c'est la meilleure pratique des musiques électroacoustiques des des de, de, de synthèses sonores que travaille habi susordina tout avec la musique et et euh, bon qu'il qu'il a mis à n'est pas resté forcément simple <rire> de, de, de, de, de la cohésion du groupe mais bon finalement euh, oui et, et, euh, et donc il y a à travers cette évolution, il y a, il y a des, des créations, des thèmes euh, traditionnels, des de, de créations des dans danses, il y a à travers, dans les arrangements l'apport d'une esthétique navère, euh, bon pas disons moderne, les moderne, il ne sont pas les arrêts. Il ne pas dire que les guitares électriques euh, en, en, en 1980 est la musique moderne. Que, euh. Mais bon, je euh, euh, euh, parie que, comme je disais, il y a une palette sonore différente, mais il y a encore des limitations. Je parie hein, que c'est une euh, euh, qui a euh, UDX7 qui est synthèse. Euh, une sorte de synthèse mais qui mais qui, dans la texture mais d'impercussive, et nu qui est analogique, qui est dans l'imitation des bâches ou des causes d'attaque, donc, qui va dans le sens d'imiter, et non pas de porter un univers sonore complètement différent. Je pense que ce n'est pas un stade, l'oulocte oui, en tout cas, ce que soy qui, je suis, qui j'ai dit toutes toute les programmations de la de cause, et, et, et, et, et, et, et dans nos arrangements, je pense que je ne suis pas mal les créations qui sont mes, et dans nos arrangements que je disais que dehors, qu'il y avait des bon, il y avait tous ce meurs, au costat collectif, ouais, mais bon, mais il y a avait des suisses d'autostrausses ou jacques à Amiat à cause à ça nous À ce moment-là, euh, ben on est complet, il n'y a pas Jean. Je crois qu'il n'y est pas encore. Là, il n'y est pas en tout cas. Et, non, je crois qu'il n'a pas, pas vécu cette période-là. C'était juste euh, la charnière entre euh, la, la fondation de Canicule initiale, par le biais du fold, du club, et, et ce qui est devenu après euh, Canicule, c'est-à-dire en fait, si on, si on entend bien, <rire> les trois personnes qui sont parties c'était des gens qui n'étaient pas engagés politiquement, au sens occitan du terme, en sens régional. -à -dire, il y en avait un qui était breton, qui voulait repartir en Bretagne, il euh, y en a un qui est vendéen, euh, qui est vendéen donc il n'était pas fondamentalement attaché à la culture gasconne, donc c'était un musicien très bon, mais, euh, mais il n'était pas lié par autre chose que la musique, si tu veux. Et puis il avait d'autres problématiques. donc euh, voilà. Mais nous aussi on avait des problématiques, mais on les a surmontées parce qu'il y avait d'autres choses à côté, des choses familiales, des choses qui étaient culturelles, des choses qui étaient aussi de, de l'ordre de la géographie, de notre vision, de, de notre paysage, de notre environnement donc c'était notre problème. Et il y en a un qui était de, de quelque part sans doute mais de nulle part d'une certaine façon puisque il a passé, après il est parti en Libye je crois creuser de, de l'eau, chercher de l'eau, pétrole, machin comme ça, il a, fait, il a fait plein, il a été bon, canteur sur la côte, enfin c'était bon, une histoire un peu bon, n'a qui rien à voir avec ce que nous on a vécu quoi donc ce qui restait c'est c'est les membres de canicule qui avaient quand même une implication dans tout ce qui est culturel' c'est la charnière c'est ce moment là euh, c'est à dire que la barrière avait décidé avait c'était uren enfin et la barrière uruen qui était justement ce responsable à l'époque responsable culturel un truc comme ça Il avait pas forcément des des, des grandes compétences, mais enfin, il avait été. Euh, il avait la compétence d'avoir été nommé par monsieur le maire. Donc euh, et, euh, et, et donc, euh, il, il avait réalisé, pour, euh, par l'inspiration de qui je n'en sais strictement rien, euh, qu'il il y avait une vie culturelle à la peau qui était très importante. Donc je crois qu'il y avait les les, les Lous, Lous, non c'est pas c'est le au départ le de dé oui voilà, c'est loussette oui c'est au départ voilà donc comme représentation de la culture bernaise bon après on entend ce qu'on en veut mais enfin bon, pour lui c'était la, la représentation de la culture bernaise nous, c'était ben, les jeunes folk qui faisions de la musique et on était à l'époque, on commençait à être re relativement connu par le biais des MJC locales, ça c'est encore l'époque des, des MJC locales. Donc, euh, petit bal de quartier, petit machin, on faisait plein de trucs comme ça, c'est le, le niveau. Bon, on commençait à être connu et puis comme on s'entraînait quand même relativement, qu'on aimait vraiment beaucoup ça et que voilà, musicalement ça rendait pas si mal d'ailleurs j'ai écouté très récemment le disque que je n'avais jamais écouté pendant pendant 40 ans j'en sais trop rien je l'ai écouté deux fois et puis après j'ai pu répéter euh, mais finalement c'était pas mal musicalement ça tient quand même relativement bien la route surtout vu les conditions mais je raconterai après de, de, voilà. Donc les groupes c'était les portugais de peau, c'était euh, des, des groupes basques, ça n'aurait jamais venu à l'idée que les, le, la culture basque était quand même à une centaine de kilomètres de nous, non c'était vraiment le, une espèce de melting pot euh, politico-merdique de, de l'époque. Donc ils ont décidé ben, de rendre compte de la, ah, ils appelaient ça richesse culturelle paloise. c'était devenu de la richesse. Donc ils ont voulu, euh, ils ont voulu enregistrer un disque qui faisait le témoignage de ça. Donc <rire> ils n'avaient pas de studio. Donc je ne sais pas, ils se sont débrouillés avec, euh, avec une équipe de, de balles qui avait, qui était quand même connue du coin, qui avait un peu de matériel. Donc euh, c'est donc eux qui ont monté un studio, entre guillemets. Alors le studio, c'était une pièce, euh, une pièce euh, un peu fermée, euh, séparée. Euh, les mecs qui faisaient signe avec le bras, <rire> on démarre le Et on avait en gros une demi-heure pour, euh, pour, euh, pour enregistrer. Donc voilà, et, euh, et on avait... mais c'était point final. Quoi. Soit, soit tu passes dans la demi-heure, Alors déjà, musicalement, nous, on n'était pas hyper sûr de nous. Euh, à plus la pression de l'enregistrement, le fait d'être entre guillemets honoré quand même parce que nous on était des, des jeunes folkeux sans prétention aucune, d'un seul coup tu as la mairie qui, qui te dit voilà on fait un truc, on a pensé à vous pour un enregistrement, on était entre guillemets hyper surpris et, et très honoré entre guillemets de, de, de cette opportunité. Donc, euh, donc, on a cherché du répertoire. Euh, ben en fait, le répertoire, c'est moi qui l'a mené, euh, ben, comme souvent, ça a été souvent le cas. C'est-à-dire, je connaissais, euh, par Arnaudin, l'un des chants, je crois. Là, au Zéro, Cano, Plumetto, un truc comme ça, je ne sais plus. Et euh, ben, c'est la musique, c'est la partie musicale, c'est en rondo, je pense. Et, euh, et j'avais acheté le Canteloupe. Les, les livres de Canteloube donc euh, et j'avais trouvé cette version d'Acheros Moutines ce qui s'appelle Acheros Moutines que, que je trouvais très belle c'était une mélodie très belle ça changeait d'Acheros Moutines etc etc et donc on l'avait arrangé, ben notamment avec Jean-François, il avait mis les doigts dans l'organisation dans de tout ça aussi, bien entendu. Enfin, tout le monde y avait mis les doigts. Hein. Mais disons, les, les moteurs, euh, c'était Jean-François et moi. Jean-François pour la partie Bernays et le chant, et, et moi pour la partie, euh, j'ai amené des morceaux, et puis voilà. Donc euh, les autres, suivaient. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé, on a travaillé au moins pendant 2 trois semaines, et puis on a, on a fait ça, quoi. Une petite anecdote euh, moyennement amusante, c'est qu'on avait un temps très limité d'enregistrement. je l'avais raconté euh, lorsqu'on est venu il n'y a pas très longtemps. Donc euh, la première reprise, nous le chant c'était à, à peu près bon. bon euh, on se sentait à assez à l'aise, on avait pas mal travaillé, on, on se sentait bien. Par contre musicalement on était quand même, j'appellerais ça fragile, <rire> disons. <rire> on était à la merci de la première cagade venue. Puis on n'était pas capable de remplacer euh, la qualité musicale par l'énergie, il y, y a un moment, tu t'en fous si, si c'est pas très bon, tu, tu sens quand même qu'il se passe quelque chose, il y, y a plein de gens qui font ça très bien, euh, voilà. donc on a, ça on n'en était pas capable, donc euh, c'était donc, quasiment l'enregistrement tout ou rien, quoi. et demi heure, tout, tout compris, donc euh, voilà et <rire> et donc ben, on attaque le, le morceau musical donc on se positionne je ne sais pas il y avait, combien il y avait de micros je pense qu'il y avait un micro ou deux maximum c'était vraiment très très très limité donc on était en demi-cercle et, et on attaque ce rondo donc on avait beaucoup travaillé et donc, donc ça se passe vraiment très bien c'était vraiment le, le miracle absolu très très bien et donc le, le morceau se déroule et puis euh, là, on, le dernier accord, ping, ta, le silence et la, la, la queue de son qui, qui, qui sort. Et puis au milieu vraiment du début de la queue de son, on entend le, le batteur dont j'ai oublié le nom donc, qui dit « Ah ouais, c'était vachement bien ce coup-là oh. » <rire> Là tout le monde est tombé dessus en m'expliquant qu'on n'arrête jamais un son qui s'éteint, on le laisse s'éteindre, il dit oh, on n'a qu'à le couper, je dis mais on ne peut pas le couper, tu n'as rien à couper, tu vas me couper quoi, tu vas couper la queue de son, ce n'est pas possible, il faut refaire, puis là, c'était la cata quoi. Bon, heureusement la deuxième prise a été a été meilleure mais a été pas meilleure, elle a été plutôt moins bonne mais, mais enfin, elle était meilleure. Au moins il a fermé sa gueule. On l'a tous regardé quand on a, quand, quand on a fait le, le, dernier, le dernier accord, on l'a tous regardé et à dire ta gueule, ta gueule, il ne pouvait plus bouger, tétanisé dans l'attente de, de la fin du truc. Et ça, c'était un témoignage du, du, du canicule au débuts, euh, avec, avec Disney qui était, qui était rentré dans l'équipe. <coughs> et je crois que Jean est venu, parce que de toute façon, entre Disney et, et mon frère, il y, a, il y a relativement peu de temps qui étaient écoulé, ça, ça a dû passer un an, un an et demi, quoi. Ça, pas plus. Voilà peu de temps après donc le groupe qui avait démarré en canicule folk, le groupe qui nous fait suer, qui vous fait suer, qui est devenu canicule folk, est devenu canicule A, avec un, enfin caniculeux e mais avec un A, à la Gascogne parce que nos, nous avions de plus en plus le, le, le, le, le sentiment d'appartenir à une culture, d'être Gascogne, d'être... voilà. Donc moi, par rapport à la boue, je il est, on n'était plus que trois, donc il était hors de question que tout le monde parte de tous les côtés. Donc euh, Jean a choisi de se spécialiser, enfin de bon gré malgré. Hein. de toute façon c'était en fonction des niveaux de compétences de chacun, on savait tous jouer un peu de tout, Jean-François qui était lui vraiment clairement, euh, clairement joueur de, euh, de tout ce qui était berné. Il y avait Jean qui s'occupait de, de la boue notamment, il s'occupait des flûtes, il jouait de la vielle, euh, moi à l'époque je jouais de la vielle mais de la vielle à Jean qui en avait acheté deux je sais pas pour quelle raison à l'époque on m'a fait manque un porte il en avait deux et donc il m'en avait prêté une et je jouais bien de la vielle lui jouait bien de la vielle aussi donc là on pouvait se permuter euh, voilà c'était bien on n'était pas des super vieux mais on était quand même d'un bon niveau donc c'était cool pour, la, pour le bal euh, et moi je, je m'étais un peu spécialisé sur le violon à l'époque j'avais j'avais un autre violon donc, euh, donc je jouais pas trop mal euh, et j'allais pas me mettre à jouer de façon relativement intensive de la boue puisque le, le, le credo était déjà pris je faisais beaucoup de choses à l'époque hein. donc euh, j'avais pas le temps quoi donc euh, j'avais pas trop de temps donc euh, autant aller à l'essentiel donc j'ai laissé tomber la boue euh, j'ai gardé l'instrument évidemment j'ai j'en ai joué un petit peu mais, mais pas suffisamment pour jouer en balle ou, ou en concert qu'on a fait après quoi, donc, euh, donc voilà, j'y suis, suis revenu après, ah ben avec les nadao bizarrement, une euh, période de nadao m'a permis de, de me relancer sur la, la cornemuse. des Landes de gascogne La tradition c'est un, un mot qui a du sens et euh, moi j'ai toujours regardé, entre guillemets, pas dans le rétroviseur, mais au sens où on le dit de façon... Euh, négative euh, régulièrement je dans ce mot là euh, regarder dans le rétroviseur euh, pour moi le, le la, regarder vers l'arrière c'est une façon d'avancer tu avances mais au lieu d'avancer en marche arrière tu te mets de l'autre côté et tu avances en marche avant mais vers l'arrière c'est prématuré de le dire, mais c'est l'une des, des, des, des, des raisons qui ont fait que oui. Canicule a arrêté. C'est-à-dire que les hommes partaient, chacun d'un côté, vers, vers des voies différentes qui se sont concrétisées. Et, qui... voilà, mais, mais, euh, voilà, moi, toujours... et ça c'est dû au, co au collectage en fait, c'est que n'ont pas fait ou assez peu les autres musiciens. C'est-à-dire que j ai, j ai vraiment, quand je parle de collectage, j'ai vraiment beaucoup beaucoup collecté. J'ai rencontré énormément de musiciens et, euh, et j'ai vu qu'en fait on avait de la tradition, quelque chose qui était, au, au départ, <rire> quelque chose qui était assez relié au groupe folklorique, même si pour nous, le euh, groupe folklorique c'était la chose qu'il fallait vraiment ni dire ni faire, mais, euh, mais quand même, tu as, as quand même cette image qui, qui reste d'un certain côté assez négative, quoi, d'une espèce de, de fossile vivant qui continue à, à bouger les gambettes, euh, euh, tu te dis euh, non j'ai réalisé très vite que c'était pas ça du tout quoi il vivait le le, le présent mais le présent de notre temps voilà, c'est ça c'est un peu compliqué peut-être hein, sur le plan de la, la façon de passer le temps mais c'était ça c'était un j'ai j'ai vécu de j'ai pensé de plus en plus le, le passé comme un présent mais d'avant voilà. c'est à dire que il s'agit pas de de d'uniformiser les les jupettes des filles et de les faire danser. Il ne s'agit pas d'uniformiser les, les gens à danser sur des échasses alors que ça n'a jamais été vraiment fait. Ils ont pu le faire mais pour rigoler, c'était la blague quoi. Euh, as juste rien, rien, quoi. Puis, ils dansent avec des copains mais ben, pour rigoler, puis après ils descendent sur leurs échasses, ils vont faire autre chose. C est, c est pas, voilà. Donc, euh, donc j'ai réalisé qu'en fait ils, ils vivaient, euh, voilà, je, je me suis mis à vivre dans leur temps à eux, le, le temps de leur enfance. Dans, dans canicule, donc à trois, euh, y il avait, y avait Jean bah, qui était très, a, très accaparé par ses activités professionnelles, donc euh, il n'avait pas le temps de collecter, il n'avait pas trop le temps de, de, de réfléchir, il faisait confiance aux autres, enfin il était dans une, une dynamique mais il n'était il était pas porteur de, de tel ou tel parti. Il y avait Jean-François qui était, euh, était berné et qui n'était pas trop dans, dans, dans la vu après il pas trop dans la dynamique du collectage mais c'était l'époque du collectage donc euh, c'était donc, euh, donc il faisait voilà, et, et moi j'étais en pleine dents par contre donc euh, le, le disque porte témoignage si tu veux de oh, largement oh. partiellement mais largement quand même de ce que de ce que je portais à l'époque c'est-à-dire une vision euh, euh, patrimonial mais euh, landaise et, et béarnaise euh, traditionnelle entre guillemets parce que tradition ça veut dire quoi ça veut dire quelle époque quelle, quelle référence quelle époque le mot tradition je ne supporte pas de moins en moins parce que ça on dirait que c'est monolithique t as, t as, tu as la modernité, puis tu la tradition, mais la tradition, alors tu descends jusqu'où Jusqu'au paléolithique tu n'en sais rien du tout. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, il ben, y a quand même des tranches. La lande, a ceci de pratique, c'est qu'il y a une évolution du paysage et de l'économie. Enfin, quand je dis la lande, c'est la lande de, lande de Gascogne. Avec, euh, vers, vers les années 1850, les plantations de pain, etc. Donc, on passe de la lande des bergers à la lande des pins et puis à la lande des pins, mais des pins qui n'appartiennent plus réellement aux Hollandais, etc. etc. Donc, et puis, et puis les Landes où il n'y a plus beaucoup de hollandais natifs, machin, etc., avec porteurs de la langue et de. Enfin, il y en a, il y en a énormément, mais enfin, c'est quand même de moins en moins ça. Quoi. ça, ça, ça les, les, les gens sont partis, ils sont partis, ils sont allés ailleurs, etc. etc. Bon, donc, au passage, <rire> puisque je ne vais quand même pas dire ça alors que je, je suis venu à Pau et que je me suis installé. Donc, euh, à, à cause de la fac de Pau, de toute façon. Et de ma femme, enfin, marie que j'aime beaucoup, forcément. Et donc, euh, le, le, le disque, si on, si on regarde, euh, finalement, c'est Guy de Dorondo. Il y en a un qui est de Duba, je crois. Il y en a un qui est de. Euh,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 en tant que résigné ou pour faire tout un tas de, de, de, de travaux, donc de, de la forêt, puisqu'il faisait ça. Et donc, euh, donc, on se connaissait très très bien, euh, voilà. et donc je l'avais collecté, évidemment. Euh, voilà. Après, à Daranobi etc., etc. Enfin bon, il y a eu des arrangements qui déballaient à c'est un branle, euh, la pig aussi, un branle qu'on avait, qu avait récupéré, je ne sais plus quoi, de tout de tout tous ces trucs-là, c'est des, des choses que j'ai amené, quoi. D'ailleurs, euh, je m'étais fait engueuler par Jean-François à l'époque quand on avait parlé de faire un disque parce qu'il m'avait dit euh, « mais enfin toi qui n'arrêtes pas de collecter euh, » parce qu'on s'est dit « qu'est-ce qu'on va mettre dans le disque ?» et puis euh, bon, chacun cherchait des idées et puis euh, Jean-François m'avait engueulé, bon gentiment, mais quand même, « mais t'arrêtes pas de faire du collectage, et ça serait peut-être le, le moment de, de, de, de, de les sortir parce qu'ils euh, serviraient à quoi ?» et Je j'ai dit bah, « c'est une bonne idée finalement !» Et donc euh, donc voilà. il m'a fait le même coup d'ailleurs avec euh, l'autre cd euh, euh, la même chose donc euh, voilà et, euh, et donc euh, et le répertoire euh, donc vient aussi de bah, du travail qui a été fait de, par, par euh, la pique euh, par men gascous à l'époque et euh, et c'est l'essentiel du, du, du contenu du, du disque hein. Bon, c'était pas très original puisque enfin si, si c'était bon des trucs euh, mais par rapport à parler même quand je dis euh, original puisqu'il avait choisi eux la même la même les mêmes affiliations de collectage et les les et la plupart euh, qui a été pillé là le premier disque porte ma pâte entre guillemets c'est à dire dans, dans le groupe d'abord je, je suis Inconsciemment ou non, mais je suis celui qui porte le groupe puisque euh, je suis le, premier du, le dernier du premier groupe et, euh, et donc quelque part j'ai un poids quand même qui existe même si on n'en parle pas, on n'en a jamais parlé de toute façon, mais ça existe comme ça quoi. Donc euh, puis j'arrive avec euh, Laura Guillemet du, du collecteur, donc euh, qui est celui qui amène à la matière première, qui amène à la connaissance qui amène plein de choses euh, que tout le monde a respectées. Je pense à, à cette époque-là. Le, le fait qu'il y ait eu des arrangements, mais même, même, même, pas, même de mon fait, si tu veux, ça me tout à fait normal, c'est aussi la queue de la comète folk, quelque part. C'est-à-dire qu'on arrive, on a quand même une certaine compétence technique, musicalement, et, euh, et on a envie de la valoriser. Donc on n'est on est, on est pas suffisamment. On n'a pas envie de. de ni, ni, ni moi ni les autres, hein. on n'en a pas. Non, n'avons pas envie de, de copier de, du collectage. Voilà. Le collectage il a été fait, euh, les anciens ils ont, ils, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, du moins ils me l'ont dit, et je l'ai enregistré. Donc euh, on n'a pas besoin de, de recopier ça, on ne peut le faire que mal. Donc euh, ça n'a pas d'intérêt. Donc on ne veut pas se l'approprier, vraiment, mais, euh, mais, mais, mais c'est nous qui jouons. Quoi. Donc, euh, puis ça nous vient spontanément, parce qu'au bout de. Bon, ça, on a, on a joué quand même une douzaine d'années au total. Bon, tu, tu connais ça avec les coupes avec lesquelles j'ai joué. Quand, quand tu joues de façon longue avec des gens, il, il, il se crée une sorte de symbiose, quoi. Les, les, les arrangements, on ne mettait pas de mire à les faire, quoi. Ce n'était pas, pas plus réfléchi que ça. Tu, tu, tu amènes la trame mélodique, la trame, je dirais rythmique pour simplifier, mais enfin, la cadence. Tu sais quel type de truc tu fais, tu joues trois fois, euh, au début ça dérape un peu, ça, ça, ça merdouille, puis très rapidement tu as une trame qui se crée par rapport au fait que tu joues ensemble et que ça forme une seule entité. Euh, nous, euh, les, quand on avait envie de mettre en place un truc, euh, en dix minutes c'était bouclé quoi, c'était... C'est immédiat. C'est un peu comme les... Comme, j'ai pas besoin de bouger cette main pour me demander ce qu'on va faire l'autre. C'est le global qui... Voilà. Ça en fonctionnait de façon globale. C'est l'un des rares trucs que j'ai regretté dans, dans, dans le canicule. C'était cette complicité, de, de cette complémentarité immédiate quoi, quand, quand on jouait. C'était assez génial quoi, à ce point de vue-là. Après, il y a d'autres choses, mais, mais bah, ça c'était bien. Bon, alors après, euh, sur le côté graphisme et, euh, et les, les instruments qui sont, qui sont représentés, euh, ben on, on était dans un monde où il y avait Bambin qui avait, qui avait fait ses, ses, son disque ou ses disques, je ne sais plus, et qui avait montré un certain nombre de choses qui étaient un petit peu, enfin on était dans une mouvance intellectuelle si tu veux, où, où on avait besoin de réexister. C'est-à-dire, en fait, on, on, on savait qu'on allait le vendre ça à des gens qui ne, pour, pour qui ça serait complètement exotique, quoi. C'est-à-dire, on, on, pour, pour, on était, si tu veux, les, les Africains de service, et, donc plus, et on allait leur amener des sons qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il fallait leur montrer. Donc, on, on, a, on a trouvé bien ben, que, comme euh, d'associer au son ben, la vision de l'instrument Donc il y avait un, un caractère ben, ce qui me vient c'est hein, l'encyclopédie de Rousseau tu vois ce genre de truc où tu montres euh, ben, tu parles instrument, tu entends l'instrument ben, tu le vois c'est tout ça paraît, ça paraît logique donc il euh, ben, là il y a la totalité de, des instruments dont on a joué à peu près y compris la bainbarbe euh, loup guitare euh, voilà. voilà et pour euh, le, euh, la pochette euh, la pochette en fait euh, est, elle est d'Isabelle Morla-Surbe qui était l'amie la, de la, la bonne copine, disons, de, de Jean-François Tisnay à l'époque et qui était une très très bonne euh, graphiste, peintre, enfin bon, disons qu'elle euh, s'y connaissait dans ces choses-là. Donc elle nous a fait, on l'a sollicité pour, pour faire la pochette, elle savait le faire, d'ailleurs c'est elle qui a fait tous les éléments graphiques de la pochette, et donc elle nous a fait deux propositions une proposition euh, relativement neutre mais pas totalement qui, qui était quand même euh, très orientée comme par hasard sur euh, sur la lande dans, dans la réalité donc un paysage de lande avec à la fois des pins mais une espèce de lande de nu, une espèce de paysage de dune un peu ambigu euh, assez et elle nous a proposé aussi euh, une vision du groupe avec les trois musiciens euh, une très jolie euh, très jolie euh, composition des trois musiciens en train de jouer et elle nous a proposé ça et nous ben on était euh, ça et là pour euh, pour choisir et puis euh, ben j'avais autant envie des uns que des autres quoi et à un moment donné ben, je je suis ben, pourquoi on ferait pas une composition avec les deux avec les deux euh, alors, tu sais, là, dans ces cas là t'as toutes les idées qui fourmillent chacun, chacun amène un, un petit peu un élément, un truc et puis on, on est tombé sur un consensus en disant que ben, de faire le paysage en fond et, et nous finalement on était l'esprit de la lande quelque part c'était un petit peu ça quoi donc euh, de, de les faire au dessus euh, comme, comme des fantômes de la lande qui s'élèvent un petit peu le, du brouillard de, une espèce de truc un peu fantasmagorique comme ça ça nous a plu et c'est parti là dessus et le, les couleurs ben c'est parce qu'elles se, se complétaient bien ça c'est une espèce de, de, de gris bleuté pour le pour le dessin et pour les graphismes du rouge bien vif <rire> ma foi mais bon c'est une espèce de rouge bien bon. vif sur fond global blanc donc ça pétait bien sur le plan pour, pour vendre c'était assez sympa et, et voilà et derrière il y a les, les têtes des musiciens de l'époque alors, pour le premier disque, euh, on, avait, on était assez naïf, donc on avait fait appel à Ventadour. Euh, on était tombé sur quelqu'un qui était quand même assez, assez spécial, bon je dirais pas du mal, parce que je ne l'ai jamais rencontré. On a signé un contrat extraordinaire dans lequel, en gros, on a, on a mené tout, tout. mais quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire euh, le fric, le ci, le ça, le serre, le chèque, tout, tout, tout. tout et la propriété du, du disque revenait à Ventado, <rire> j'sais pas, j'sais pas. donc on a, on a payé le, le studio, on a cherché le studio, payé le studio, euh, fait les répétitions, payé les répétitions, euh, fait tout quoi et, et eux rien, mais bon on avait quand même entre guillemets le nom de Ventado en faisait partie de la collection, donc ça c'était quand même, c'est le seul truc qui nous a mené c'était le, le, le label quoi, le, le label en tant que tampon, pas le label en tant qu'aide à la production. Voilà. Et donc euh, je ne sais pas lequel d'entre nous, je pense que c'est Jean-François, nous a, nous a, f... a mené euh, vers un, un studio professionnel de très haute qualité euh, qui, euh, qui était je crois à Léon euh, à l'époque, euh, maintenant aussi sans doute, euh, ou alors il a arrêté mais il existe encore, ouais, Deux studios de vraiment de très haute qualité qui, qui enregistrait des trucs des, des gens pas possibles. <rire> Et, euh, et, et nous on est arrivé euh, avec nos vraiment nos gros sabots de jeune Folke, euh, à dire euh, voilà euh, ça, ça coûte combien pour vous enregistrer, la tout. Et, et donc le gars il nous a regardé de haut en bas, il a regardé les dates et il a vu euh, bah, il y avait un gros trou d'une semaine. Donc euh, une semaine c'était tout compris, hein, c'est-à-dire on enregistre, alors on ne connaît que dalle. Euh, on n'a jamais enrichi notre vie, euh, donc on ne sait pas ce que c'est le travail de studio, ça n'a rien à voir. Si, on a vu une très grosse expérience du bal, mais comme tu fais du bal, tu vois des gens, tu as une motivation, tu, tu t as, t as un retour de, de toute façon, alors que là, tu as une salle, tu as que d'un, tu as un micro qui te fait des petits applaudissements de tout le temps, enfin non, je rigole, ils applaudissent pas du tout, les micros, même à l'époque. Hein. Et donc, euh, donc tu n'as aucune motivation quoi, enfin dans, à ce moment-là, à notre époque, euh, on ne projetait pas sur ce qu'on était en train de faire. Donc on était à plat devant un micro. C'est ça, c'était très dur, quoi. Et, euh, et donc ils nous acceptait parce qu'il <rire> n'y avait vraiment rien d'autre sous la dent, quoi. Donc on a passé une semaine à Lyon. Et, et moi, je fantasmais beaucoup sur le sur le, parce qu'il fallait trouver. Il fallait aussi trouver un, quelqu'un pour enregistrer. Le gars de Léon, il ne voulait pas le faire et puis il n'avait pas les compétences. Puis, puis nous, on avait décidé qu'il n'avait pas les compétences parce qu'il ne savait pas faire ce genre de truc. Donc moi je savais qu'il y avait quelqu'un, c'était le gars qui avait sonorisé euh, Moonjoy. Donc euh, Moonjoy à l'époque, euh, voilà, il était réputé pour être un très bon, euh, très bon euh, preneur de son, etc. etc. Donc euh, euh, on l'a sollicité, il a accepté, lui aussi il n'avait rien à voir à faire je pense, il est venu avec sa copine de l'époque, hein. euh, mais il était, en, ah oui, il était aussi en relation avec le studio, il était en train de lui mettre en place l'équivalent de ce qu'on qu fait aujourd'hui, un studio numérique, sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, et donc il était en train de l'inventer pour son compte, il était ingénieur, euh, je crois qu'il était ingénieur réellement, ingénieur euh, du son, donc il, il montait des trucs, il soudait, etc. C'est enfin, lui qui faisait le, tout le bazar. Et donc, il nous a enregistré. Donc, on a eu un vrai studio de très très haute qualité pour nous tout seuls. Donc, il y a un son quand même euh, qu'on qu doit trouver quelque part de très bonne qualité. Et donc, ça, ça a été le premier canicule, bizarrement. Je me souviens plus combien il y a de temps entre les deux. Les deux il y a quelques y a 3 années. Trois ans. 3. ans 3. Mais là, si tu veux, quelque part, c'est un petit peu l'époque de la maturité pour canicule. C'est-à-dire que. Euh, toute la phase d'apprentissage musical technique sur l'instrument est achevée. Euh, enfin, on n'est jamais achevé, mais enfin, disons, on devient tout à fait crédible pour tous les, pour tous les publics et toutes les situations. Donc euh, c'est donc là où on peut.. Euh, on n'a plus à se poser de, de questions de ce point de vue-là. Donc c'est là où les caractères s'affirment. Euh, donc moi je suis resté toujours et je, je faisais toujours du collectage et toujours de presque de plus en plus donc euh, donc j'étais toujours comme j'étais dit tout à l'heure euh, j'allais de l'avant mais vers l'arrière <rire> j'avais tourné la voiture et, et j'allais vers l'avant mais vers le bas et d'autres avaient une vision différente c'était euh, notamment jean françois bon jean il avait tendance à faire des choix intérieurs mais, mais pas trop de pas trop leader dans, les, dans ces trucs-là. Il y avait deux, deux personnalités euh, euh, vraiment très affirmées dans leur choix. C'était Jean-François qui euh, lui voulait avancer musicalement et, et moi qui voulais reculer entre guillemets musicalement, c'est-à-dire avancer mais de l'autre côté. Donc, ouais. donc au début, si tu veux, ça, les, les, les écarts euh, les écarts ne se voient pas. Ils sont, ils sont minimes quand on a d'autres problèmes aussi à gérer, notamment de qualité instrumentale, etc., etc. Donc, euh, ça se voit pas mais à un moment donné tu es débarrassé de ça et donc euh, ça devient plus important et, et puis aussi la, les légitimités ch changent autant j'étais hyper légitime au départ puisque c'est moi qui avait demandé à, à Jean-François enfin qui avait euh, choisi Jean-François comme euh, comme membre de canicule avec les autres évidemment hein, mais enfin c'est quand même euh, voilà il, il était intégré au groupe bon les autres étant partis euh, bon, j'en est, est venu, enfin, pendant aussi, il est venu. Donc il, il est rentré dans le groupe, mais il était un peu le petit dernier. Donc, euh, à un moment donné, t as, t as, t as, t as, t as un qui est fondateur du groupe et qui a quatre ans d'existence musicale. Euh, face à des gens, il y en a un qui a deux, deux ans de moins, et puis l'autre qui a, qui a juste un an ou six mois, de, qui travaille dans le groupe. Donc, euh, on est tous à égalité en termes de voix, mais en termes de sentiments, de... De, de légitimité euh, chacun se positionne quand même euh, voilà. euh, mais au fur et à mesure euh, les écarts ne changent pas mais la distance euh, voilà c'est à dire qu'entre un gamin de 6 de ans un de 4 de et un de 2 ben, on, les différences se voient, mais en, entre un vieux de 86, un de 84 et un de 82, euh, les écarts sont les mêmes, mais tu n'as pas vraiment la différence. Et si ça se trouve, celui de 82, il est vraiment plus vieux, que, il est plus vieux dans sa tête que celui de 86. Enfin, C'est ça la réalité. Et, et donc, euh, les niveaux de... de euh, ça, ça remodifie les, les notions de légitimité. Donc autant j'étais plus légitime, entre guillemets, que, que les autres départs. Autant à la fin, ben, on est à égalité, quoi. C'est clair et net que chacun peut dire librement ce qu'il a envie de dire. Mais les écarts aussi existent. Donc les écarts, ben, ils deviennent plus importants, notamment avec Jean-François, qui, qui a une vision vraiment très très différente. Et ça s'entend vraiment très bien sur, sur musique basque. Ou d'un seul coup, ben, lui, il a envie de créer, il a envie de composer, il a envie de, de entre guillemets, d'avancer, dans son sens à lui, c'est une, une sorte de modernité. Euh, modernité, c'est le mot que je déteste le plus, parce que, moderne dès, dès que j'ai fini le mot moderne, il est déjà ancien. Donc, tu vois, c'est vraiment tellement subjectif, la notion de modernité. Et moi, par contre, je, je suis dans l'autre sens. Donc, euh, donc voilà Donc, on quitte un petit peu le répertoire traditionnel, euh, d'où la, la notion de création, etc. Mais qui sont acceptés par tout le monde. J'ai joué euh, l'outil chou, etc. Tous les trucs qu'on qu qu voit là-dedans. Bon, euh, je l'ai fait, mais euh, j'étais pas emballé parce que euh, moi, j'ai toujours rattaché par le collectage notamment, et puis pour ma, par, ma, par ma vie et ma famille, etc. à une réalité, euh, une réalité locale, à une réalité familiale, une réalité territoriale, etc., etc. Or, quand tu prends le, le, le tichou c'est une composition c'est très bien mais, euh, mais c'est déconnecté complètement de la société c'est à dire c'est une composition il pourrait le le mettre sous une, sous une autre forme et le proposer comme une musique concrète ça me fait le même effet si tu veux c'est déconnecté de, de de de tout ce que moi je, je ressentais donc euh, mais on l'accepte quand même par contre, euh, toute notre pratique musicale, à ce moment-là, euh, elle est liée à la danse, notamment au bal. Euh, on a fait aussi des concerts bal, mais il y avait toujours quelque part du bal. Euh, C'était vraiment fondateur. Donc on ne pouvait pas s'empêcher, nous, d'être dans quelque chose qui était quand même, un, de s'accrocher à une réalité qui était celle du bal. Voilà. Donc euh, quand on écoute, euh, quand on est dans cette Bon, il n'y a pas de problème, on peut danser, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du, du, du décoffrage de, de collectage. Quand tu prends musique Gascode, tu es, es du décoffrage de collectage ou des compositions, mais tu as quand même le moule qui reste le même, c'est-à-dire que tu, tu, tu ne changes pas le, le, le contenant, tu changes le contenu, mais quand même le, le contenant reste bien rigide, c'est-à-dire le, le caractère cadence, etc., etc., reste bien rigide. Là, y a pas... On ne sait pas le faire, à la limite, à cette époque-là, on ne sait pas le faire. Alors, on peut le faire, mais on n'a pas envie, ça ne fait pas partie de notre culture, si tu veux. Ce pas qu'on n'est pas capable de faire, un, entre guillemets, n'importe quoi, n'importe comment. Mais euh, marquer polka et ne pas faire une polka, on ne sait pas le faire, quoi. marquer rondo et ne, pas, et ne pas jouer en rondo, euh, bah, si c'est un rondo, c'est un rondo, euh, aujourd'hui ça va très bien faire, hein. ils disent, rondo, euh, et ils font une, une sardane, que, ce, ce, ça me va. <rire> sardane, moi j'aurais tendance à dire, mais bon, <rire> ils appellent ça rondo, ben, rondo, s'ils sont heureux, puis tu vois, la, la banane, ils sont tous heureux, ils cavalent de tous les côtés, ils suent, euh, c'est bien quoi, mais bon, moi, alors des fois j'ai la bonne surprise d'entendre rondo puis c'est un rondo je me dis génial c'est un rondo mais j'entends immédiatement moi hein. de toute façon il n'y a pas euh, tu peux pas je peux pas, c est, c est pas. donc musique gasconne c'est vraiment la, la, la fracture de, de, de, de canicule quoi mm -hmm. et, et c'est là aussi où euh, ben ça se marque aussi euh, c'est le marqueur c'est l'arrivée de Moura, quoi, mm -hmm. qui euh, qui vient je crois à l'initiative il a peut-être dit hier de, de Jean-François, qui, euh, oui, par le biais de Super Albert, on a parlé tout à l'heure. Ce, ce dont je suis certain, c'est qu'on euh, s'est posé la question d'une, entre guillemets, modernisation du groupe, parce qu'on avait quand même autour de nous d'autres exemples où euh, des gens sortaient, enfin, restaient dans la musique traditionnelle, mais en sortaient un petit peu, d'une façon ou d'une autre, cherchaient des voix un peu différentes. Euh, tout en restant euh, traditionnel, mais traditionnel guillemet, enfin un truc un peu compliqué, euh, conceptuellement et tout, et donc on, on, on s'est dit, ben, finalement il y a un instrument un petit peu euh, l'attrape-mouche universelle, tu vois, donc c'est d'avoir de, de, de, quelqu'un qui jouait d'un piano électronique, un truc comme ça, euh, ne, ne pas oublier quand même que jean-françois était un grand spécialiste enfin était quand même un bon spécialiste de, mmh. de tout ce qui est musique euh, électroacoustique, etc etc donc il, il savait euh, il savait faire ce genre de trucs pas, pas le jouer puisqu'il n'est pas pianiste mais d'avoir euh, d'avoir la gestion des sons etc il savait le faire donc on s'est dit que ce serait pas idiot d'embaucher de, un musicien supplémentaire euh, pour euh, pour la préparation, c'était vraiment une vision un petit peu, euh, comment dire, euh, utilitaire de, du truc. C'était d'embaucher un musicien pour le, le second album. Mais euh, on en avait parlé aussi, c'est qu'on ne pouvait pas lui demander de cette personne, on ne savait pas qui c'était, hein, c'était dans l'absolu, de, de lui de jouer uniquement pour, pour le. Pour le, pour le pour le disque et puis après c'est euh, terminé donc euh, c'était pour embaucher vraiment quelqu'un sur le long terme donc on a euh, on est tombé sur mon rag. Euh, il n'est pas impossible dirais-je que euh, elle ait été présentée par euh, jean-luc Landy, dont c'était l'ami ou un ami ou enfin une connaissance donc euh, d'elle qui était la fille d'un pasteur protestant et qui était euh, et qui avait une licence ou une maîtrise d'anglais. De, bah, de toute façon, ça n'était pas trop difficile, puisqu'elle était, elle était anglaise, écossaise, écossaise, très importante. Et donc, et donc voilà. Et qui jouait de l'orgue, je crois bien, dans l'église ou les orgues de son père, enfin, comme ça. C est, c est, ça fait toujours drôle de parler de la fille du pasteur, mais enfin, bon, pour un pour des, des catholiques, ça fait un petit peu drôle, mais enfin, bon. Et donc voilà, donc il, il y a eu un essai. Bon, elle était compétente, elle était gentille, elle était jolie, compétente, et tout. Donc euh, on a trouvé ça, les, les relations étaient bonnes dès le départ. Euh, elle se pliait de bonne grâce à ce que, musicalement, à ce qui nous convenait. Donc il n'y a pas de problème, elle n'était pas du tout gasconne, évidemment. Mais euh, de par son côté euh, écossais, elle. Euh, elle, était, elle comprenait ce qu'était une culture minoritaire. Et nous, on était assez engagés sur les histoires de, de calendrettes tout ça. Disons qu'on était devenus au fur et à mesure du temps de plus en plus euh, euh, militants de, de, de la cause de Gascogne, linguistique, etc. Disons, moi j'étais passé du patois euh, de, de, quand de, de la vingtaine d'années où je on parlait du patois de façon naturelle. J'étais devenu, j'en étais venu à, à sortir complètement de la notion de patois, avoir compris d'où ça venait, etc. Donc il y avait eu toute une évolution aussi par rapport à la langue, par rapport à la culture, lecture d'Arnaudin, lecture d'autres auteurs, etc. etc. Enfin, donc, et donc elle est arrivée dans le groupe, évidemment elle a assez profondément bouleversé... Euh, la façon d'apprendre le répertoire le répertoire non mais la façon de l'apprendre oui les arrangements oui bien sûr mais elle était là pour ça c'est-à-dire que dire qu'il y a des arrangements différents dans musique gasconne que dans euh, quand elle Gascogne, bah, est dans ce gasconne c'est une évidence Mourag euh, en est indirectement responsable évidemment celui qui a modelé ça c'est Jean-François c'est donc euh, Mourag a été un instrument euh, et nous on a été euh, plus ou, moins, euh, plus ou moins, avec plus ou moins de, de plaisir, euh, le, les accompagnateurs un petit peu de, des idées de Jean-François à ce moment-là. Bon, moi je, je trouvais logique aussi, dans la mesure où j'avais bien mis la patte sur le premier CD, de laisser un peu la main aux autres, que chacun puisse s'exprimer. Puis bon, c'était mon évolution personnelle aussi, de toute façon, c'était normal. Donc, euh, donc voilà. Alors ça se voit par le graphisme. Euh, je n'ai jamais aimé cette couverture. Je suis désolé, mais je ne l'ai jamais aimée. Je trouve qu'elle est très tape à l'œil. Euh, elle donne une vision de ce qu'on faisait, euh, qui est assez caricatural quelque part. C'est très excessif. Il y a, il y a beaucoup de, de couleurs. C'est violent, je trouve. Euh, et euh, alors, ce qu'il montre, la corde en diatonique de Jean-François une des vielles de, de mon frère, de, de Jean, euh, le tambourin de Jean avec ses cornes euh, que j'avais sculpté moi-même et que lui il faisait un peu la tête parce que je les avais sculptées. Euh, mais on ne savait pas ce qu'était un tambourin berné donc on savait le nom, on savait en gros euh, comment ça se faisait, on savait vaguement l'accordage et encore c'est pas certain, euh, mais d'en avoir vu non, donc euh, moi ça me semblait logique, on, euh, je sais pas, ça me semblait logique de sculpter les cornes de l'Étambois en bon, et euh, Et la, la corne landaise, alors, il, il, le, le graphiste a fait de son mieux, quoi il, il, mais ça ne correspond pas aux cornes de Jean. De euh, cette poche je la trouve relativement obscène, pensu, euh, je ne sais pas, c'est bon, okay. enfin, comme ça de dire que je renie euh, le disque non pas du tout euh, musicalement je trouve qu'il y a bon, euh, bon, j'ai il n'y a pas très longtemps j'ai entendu en fait les deux disques le premier disque m'a vraiment surpris par sa qualité entre guillemets c'est à dire que je, je trouve qu'on avait un, un bon niveau euh, que, que je, je ne m'attendais pas à ça euh, 40 ans après euh, si tu veux, je ne m'attendais pas à ce niveau là je pensais qu'on était beaucoup moins bon, bon ben, voilà. c'était une bonne surprise euh, le second ben, ayant entendu d'abord le premier euh, donc bon ben, je m'attendais à, à que ça soit bien joué bon ben, c'est le cas donc il n'y a pas de problème mais euh... c'est une époque où euh, plusieurs groupes ont eu envie ont eu besoin ou envie de faire un CD il y avait les Pagayus qui qui voulaient faire un CD il y avait l'Usenado qui voulait faire un CD il y avait nous qui voulions faire un CD il y avait peut-être super Albert qui voulait faire un CD aussi donc il y avait au moins trois ou quatre groupes et euh, et on, on a discuté ensemble et on s'est dit que c'était peut-être un peu stupide de d'aller payer chacun un studio euh, qui allait bouffer tous les sous et ça serait peut-être pas idiot de monter un CD de prendre ce fric en commun et de monter un studio donc voilà et donc c'était la, la base, donc on achetait du matériel du studio, mais on n'avait pas le studio, le studio était à faire euh, Abadi, je crois, c'est lui, Abadi de Pagayus, Alain Abadi, a, a trouvé, il, a, il était dans la région d'Artix, de, de, il a trouvé à Danguin une, une vieille ferme, euh, donc il se débrouillait et ils l'ont loué pour faire un studio. Donc mais il fallait monter euh, toutes les cloisons, tout le machin. Donc euh, ça a pris du temps et il s'est trouvé que nous, on n'avait pas tellement de temps. Donc on s'est retrouvé avec du matériel euh, de bonne qualité pour enregistrer, mais euh, et, euh, le studio de Dangan n'était pas prêt. Donc il fallait qu'on trouve une, une solution alternative et puis il y avait des problèmes de date, enfin il y avait tout un tas de problèmes qui se réchauffaient. Donc euh, mon, ma mère, qui habitait à a trouvé euh, à Regions, donc euh, dans, dans, la, dans la périphérie de Regions, une, une vieille ferme qui n'allait pas être occupée pendant près d'un mois. Et comme elle connaissait très bien les gens, euh, elle, elle, elle a réussi à, à, à ce que des gens nous prêtent carrément leur ferme, un jeune couple, euh, nous prête leur ferme pendant, pendant 8 jours ou 15 jours. Donc euh, tout canicule euh, a, est arrivé à Régence et il nous faisait la bouffe, hein, il portait la bouffe etc. Et nous on allait enregistrer, alors évidemment c'était pas un studio, donc euh, c'était un truc hallucinant. Il y avait des tentures pour, pour, pour couper les sons, pour éviter les, les bruits etc. etc. Euh, enfin on avait tout organisé, euh, c'était assez hallucinant quoi. Et, donc, euh, l'enregistrement s'est fait dans des conditions vraiment euh, que je qualifierais de relativement entre, les mots qui me viennent c'est entre artisanal et épouvantable quoi, <rire> donc euh, bon et ça a été ce que ça a pu, la prise de son était faite par Bayle je crois, Jean-Jacques Bayle à l'époque, hein, et parce que Jean-François -Jean ne pouvait pas à la fois faire le musicien et le truc, et il pas... voilà. ça n'a pas été simple, mais on a bien rigolé, c'était une bonne époque et, euh, et donc après, il a fallu, euh, il a fallu mixer. Et pour mixer, on a mixé euh, par le biais d'un copain de Jean-François qui euh, qui avait fait aussi le, les, les cours avec Manevo à la fac, euh, je crois, et euh, et qui a, avait euh, un château alors, euh, du côté de de, de, de Pau, enfin. Euh, c'est un château de mais ben, un vrai château quand même et donc euh, on a aménagé ben, un studio euh, un studio merdique de, de, de montage. Euh, donc voilà donc on a payé pour le studio qu'on n'a jamais utilisé alors on l'a beaucoup utilisé à prendre dans que menace mais en tant que canicule on, on l'a jamais euh, on l'a jamais utilisé pas. on a utilisé le matériel je sais pas s'il est marqué euh, s'il est marqué studio, machin -chose, après, oui, Carl Amus, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas du tout le studio Carl Amuse, c'était euh, des merdes. Quoi. Voilà, donc, euh, bon, après, le, le résultat, c'est que ça a donné ben, ce qu'on entend, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, parce que je suis trop impliqué, et puis que, puis que, voilà, autant la, la, la première, le, le premier CD euh, me, me séduit encore, m'a séduit à l'époque où je l'ai réécouté, c'est-à-dire, il n'y a, a pas trop longtemps, il y a peut-être un an ou un truc comme ça, Autant, autant l'autre, euh, ben, il existe en continuité, donc j'en comprends la, la continuité, euh, mais il est émotionnellement pour moi moins chargé, ça c'est clair. Après ces canicules, quoi, donc euh, après il y, a, il, y a, il y a du plaisir quand même, quoi, mais, mais il n'y a, a, a pas la charge émotionnelle que j'ai eue avec euh, le premier, premier discussion. La pochette de, du, du premier disque, enfin le premier disque Canicule, parce que l'autre c'était ben, Canicule déjà, oui. Canicule folk, ça. Canicule folk, et Canicule en enfin, français, toi je le remarque maintenant, folk, euh, après on n'était plus folk, hein, était, on était Canicule, pour, euh, parce que ben, justement pour éviter le, le, cette appellation folk qui, qui avait une certaine connotation en France, en France parce qu'en Espagne c on parle encore de folk music et c'est pas du tout la même, la même, la même, la même la, enfin, on n'y met pas les mêmes choses derrière. Euh, nous on s'est très vite séparés du folk parce que justement c'était pour éviter le, le, d'être assimilé à des... Je pense que le mot folk nous, nous coupait de la culture voilà, parce qu'on devenait canicule, canicule c'était euh, je pense d'ailleurs, au début, ils voulaient s'appeler Laxative Folk, le groupe qui vous fait chier. Euh, bon, ça a été évoqué, attention, hein. Laxative Folk, le groupe qui vous fait chier. Et après, ils ont pris Canicule avec sous-titre, le groupe qui vous fera suer. Alors, est-ce qu'il y avait euh, le double sens suer dans le sens, euh, ben, euh, voilà, transpirer parce que vous allez danser sur, euh, sur cette musique-là, ou suer parce que, ben, je pense que c'était la première version, euh, le groupe qui vous fera danser, en fait mais avec le recul, bon, il peut y avoir un petit truc sympa à, à imaginer. Oui, la, la, la, la pochette qui a été faite par Isabelle Borlas-Lurbe, qui était la copine de Jean-François à cette époque-là, qui, qui, qui est toujours enfin, qui est propre de dessin, bon, elle a été très, pour moi très, très belle, très, très, très parlante, parce qu'à la fois tu as, as, as ce côté euh, purement traditionnel, et à la fois ce côté qui commence déjà à dire, attends, nous on n'est pas un groupe folklorique, parce que les, les personnages qui, qui, qui, que nous sommes sont habillés euh, normaux. Hein. Euh, et donc il y a à la fois cette référence avec les instruments, je passe à la pochette extérieure, et, et aussi après le, le côté uniquement musical de, de, de gens normaux qui jouent de la musique et pas être obligé de se mettre avec des petites des bérets et des et des, euh, des synthes et tout ça pour, pour faire de la musique. Voilà. Quand on se présentait sur scène, on était en jean, on était comme, comme, comme, on, comme on voulait être à la ville. Donc, cette pochette qui, qui retrace un petit peu le, le, le, cette, cette volonté d'être des gens normaux qui faisaient une musique, mais en la prenant à la fois comme une matière, mais à la fois comme étant une matière lourde de, de, de sens pour nous. Euh, elle, ça commençait déjà à prendre. Enfin, on commençait déjà à se rendre compte que euh, c'était pas une musique qui était anodine. Pas, pas, enfin, je, là j'emploie des mots, euh, je dire un peu savants. Euh, on l'exprimait le, pas comme ça, mais on sentait que on, on avait une matière qui n'était pas une matière euh, innocente, enfin, une matière neutre. Euh, voilà, on avait cette matière-là qui est très très intéressante. Et après, eh bien, comme moi, je m'étais beaucoup penché sur les... toi vois, je vois, vois l'ocarina, je vois la, la guimbarde, euh, le clarique, qu'on a abandonné assez rapidement. sur François qui en avait joué un petit peu. Ça a pas... Il n'a pas accroché. Euh, et après, à l'intérieur, il y avait quand même cette volonté de, de faire connaître ces instruments, parce que on ne connaissait rien, ces instruments. Nous-mêmes, les premiers, trois ou quatre ans, même pas, trois ans, deux ans auparavant, c'est même pas que ça existait. Et puis, d'un seul coup, on se retrouve avec une richesse d'instruments, une richesse de, de, de, de, une richesse de, de, de, de sonorités extraordinaires. Euh, la la, la caramère, la, la, la guimbarde, la, la diatonique, diatonique ce suite. Et donc, d'un seul coup, on se re... le bambou fendu. Le bambou fendu, après, il n'a pas fait quoi, le bambou fendu. Bon, c'est pas très grave. <rire> à, à part les... les les espagnols qui s'en servent d'une façon assez, très intéressante, nous, nous c'était assez anecdotique. Euh, oui à l'intérieur donc euh, c'était, je ne me rappelle pas les discussions qu'on a eues à l'époque, Est-ce que je pense que c'est Jean-François qui a fait 90% de la, de, la, de, la pochette, hein, de la pochette en, en tant que, que contenu. Euh, moi je ne me suis pas trop, pas trop occupé, je, de mémoire, je ne me vois pas en train de plancher avec Jean-François et Jacques euh, sur ah, « on veut mettre ça plutôt ça, on veut mettre plutôt ça ». Non, ce que je vous rappelle, ça, on en a discuté, ça a été, ça a été fabuleux. La première épreuve a été acceptée de suite parce que c'était… c'est joli. C'est joli et ça, ça tranchait par rapport au, au, au disque de l'époque des gons folkloriques où systématiquement, tu avais des photos bien flash avec des petites filles hein, en, en jupe rouge, verte, bleue. Euh, Là, ce c'est ça. Et après, ben, il y avait... Enfin, je trouve intéressant qu'on retrouve l'instrumentarium, euh, je vais dire complet, parce que je ne vois pas d'instrument qui manque euh, réellement euh, de, de, de, notre, de notre, notre région. Et donc, à la fois, ça... ça, ça un, je pense que c'était... Il y avait une volonté un peu pédagogique là-dedans. Et après, chose qu'on n'a pas fait par, par, la, par la suite, c'est vrai qu'on a marqué les... Non, je suis en train de regarder, non, pas, pas tous. Euh, on a marqué que, les, que, la, que la cornemuse qui a été faite par, euh, par euh, Grandchamp et donc euh, certains Marc je ne me je rappelle plus qui c'est, je ne rappelle pas l'avoir vu. Mais c'est vrai que c'était important aussi de, de marquer euh, à l'époque, parce qu'il y avait très peu de fabricants, euh, l'origine des instruments.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 on a joué sur ces sur ces morceaux-là. Après, et, euh, je pense que Jean-François ou peut-être Jacques Mais... serait tombé sur un bouquin du Haut-Tagnelet, et ben il aurait chopé. Après, après avec Jean-François quand on a travaillé. Avec quand je me suis séparé de, de Jacques avec bleus on a travaillé sur des, des, des branles du de, de, de, de agenée c'est-à-dire des rondos du de hautagenet. Parce qu'à cette époque-là, on, on, on a eu connaissance de, de, de documents qui existaient et que, dont on s'est emparé. Mais à cette époque-là, on, on tournait sur Peau, autour de Peau, euh, avec pour moi le, le, le plus, plus important qui était... Euh, Arnaudin, mais après on n'avait pas d'autres documents à notre disposition, ni d'autres collectages, parce que les collectages sur le haut et tout ça, c'était pas nous qui les faisions, c'était... Euh, euh, bon, les père et, les et, euh, pierre, et pierre, pierre pierre Boissière. Euh, et comme on n'avait pas trop de relations avec, avec, avec, euh, avec euh, eux, à cette époque-là, on était nous sur notre secteur, on avait pas, il n'y avait pas de, de, de concurrence, hein, loin de là, mais moi euh, ouais, ça se ça s'explique pour moi comme ça, mais uniquement. C'est linguistique aussi. Vous n'auriez pas été faire du, du basque alors que les documents existaient ou, ou de Ah non, non, non. Ah, ou... ça ne vous intéressait pas, le basque. Euh, pourquoi C'est ça la question. Mais la question. parce qu'on parce que on, s'était spécialisé dans la musique traditionnelle et populaire gascogne, point. Ouais. C'est et... la gascogne en tant qu'ère que linguistique, je parle. Air linguistique, culturelle, ce que, que tu appelles comme tu veux, oui. Euh, donc après, pour revenir après sur qu'est-ce que la musique traditionnelle moi voilà. la plus belle réponse que, que j'ai c'est de quelqu'un que à que quelqu'un il y avait un train de magazine qui à un moment donné on avait marre de s'interroger sur la sur la sur qu'est ce que la musique traditionnelle donc ils ont demandé en moins de je ne me rappelle plus combien de mots de définir une musique traditionnelle Alors, moi je m'étais évertué à, à faire un, un truc je, j'avais participé, j'avais dû raccourcir, enlever des, des, des virgules pour que ça fasse le, ça fasse le format qu'ils avaient demandé. Et l'auteur Mabru, lui, a simplement répondu, la musique traditionnelle, c'est l'auberge espagnole. Point. Terminé. Il n'y a pas eu besoin de compter les mots, il y avait très très peu. Et en fait, chacun y met ce qu'il veut. Alors pour moi, la musique traditionnelle, ben, c'est une cible. Une cible avec des cercles, des cercles et un centre. Et puis de ce centre, mais tu peux t'en éloigner, mais plus tu l'éloignes, plus le cercle est large, et plus ça se, ça se dilue, ça se, ça se perd. Mais l'autre problème, c'est que personne n'a le même centre. Pour moi, le centre, il est là, et pour toi, il va être là. Donc toi, tu vas partir de là, et tu vas te faire ton cercle à toi. Alors après, où est le centre Mon cercle. Et le tien, le centre, est où Mon centre... Euh... C'est quand j'entends, mettons, les, les, les joueurs actuels de la Vallée d'Osso qui jouent, euh, et que j'entends les collectages euh, de Pastimour et tout ça, mais les collectages de, de, de 1950 ou de, de, de Sacaz et tout ça, enfin, toute cette équipe-là, tu, tu, tu entends des, des, des vrais branles est, enfin, des... Est-ce que c'est les vrais parce que peut-être que les, les vieux qui écoutaient Passimour et tout ça disaient petit jeune, il joue mal Alors, lesquels il faut croire ben, Il faut croire celui qui te semble le plus euh, le plus près de, de, de, ce que, de ce qui te fait vibrer. Moi, Passimour me fait vibrer. Quand j'entends un bras le jouer de même, même âgé. Passimour, il, il était incroyable. Il avait des variations, il avait ses propres variations volontaire ou involontaire, ça, bon, je ne vais pas te rentrer là-dedans, mais pour moi les, les, les variations des, des, des branles, c'est parfois volontaire et parfois involontaire, mais parce que je, je connais la flûte, parce que je sais comment elle fonctionne, parce que je sais comment fonctionne le flûtiste euh, et souvent une note remplace une autre, mais euh, en fait ce n'est pas volontaire, mais ça fait une variation et ça l'a fait très bien. C'est pour ça que, bon, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais euh, les les branles, pour moi, ça n'a une véritable puissance qu'avec la flûte au dosso. Parce qu'il y a cette histoire de, de, de, de, de fausses notes, je vais employer mon fausse notes, qu'ils font, mais qui en fait sont des, sont, sont des, enfin, peuvent être pris pour des variations, mais qui en fait sont des fausses notes. Alors, soit par le, la maladresse du, du, du musicien, soit par la facture instrumentale qui était beaucoup moins fiable que la nôtre. Et pour moi, le centre, il est là. C'est quand tu commences à vibrer, quand tu entends un, quand tu entends un joueur qui te dit, enfin, de collectage, mais tu, tu, ton centre, il est là.